Chers traders et investisseurs, mercredi 3 juin, bonjour. Alors écoutez, à la virgule près, tout s'est passé exactement comme nous l'avions plus ou moins prédit, et en tout cas prévu. Nous avons atteint ce matin les 12 300, qui était l'objectif que nous visions dans un deuxième temps. Les marchés sont totalement euphoriques, un peu trop à notre goût. Mais comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le marché a toujours raison et il ne faut jamais aller contre. Les contre-coûts arriveront, ne vous inquiétez pas, suffisamment tôt. Nous sommes impressionnés par ce que l'on peut qualifier maintenant clairement de remontada. Nous attendons des chiffres importants cet après-midi aux états unis Nous verrons bien s'ils influent sur... Ces cours qui n'ont qu'un seul sens, c'est-à-dire le Nord, depuis plusieurs jours. Dans ce contexte, nous avons réalisé de nouveau un strike. 5 trades gagnants sur 5 à l'heure de l'enregistrement. Avec 4 médailles. Espérons un après-midi tout aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Et à demain